Les écoles doctorales sont accréditées pour une période de 5 ans, et donc potentiellement tous les 5 ans, on peut redessiner le périmètre de ces écoles doctorales. Nous avons l'idée de créer une nouvelle école doctorale à cheval sur les deux régions, Pays de la Loire et Bretagne, à l'image un petit peu d'IMT Atlantique, dans, pour, lesquelles, pour laquelle les deux établissements IMT Atlantique et Insta Bretagne sont accrédités à délivrer le doctorat. Alors je dirais qu'il y a à peu près euh, deux missions. Globalement, il y a une première mission qui est euh, la mission classique d'une école doctorale qui est d'encadrer de, pédagogiquement euh, les projets de thèse et plus particulièrement euh, les doctorats et leur fournir euh, une formation de qualité euh, pour et par la recherche euh, sur une période de trois ans. Dans le cadre de l'école doctorale SPIN, nous mettons aussi en avant trois objectifs euh, qui nous semblent très importants. Ces trois objectifs sont orientés vers, d'une part, l'internationalisation, d'autre part, l'innovation et l'entrepreneuriat, et enfin, l'interdisciplinarité. Sur le volet euh, international, en fait, nous, nous aimerions euh, favoriser les échanges avec euh, les, les pays du monde afin de co-encadrer des thèses ensemble et de permettre aux étudiants de faire une mobilité plus ou moins longue dans d'autres laboratoires de recherche de par le monde. Sur le volet interdisciplinaire, nous aimerions favoriser le croisement d'idées et des approches plus systémiques des problématiques. Sur le volet innovation et entrepreneuriat, faire de lance de, de nos établissements, avec notamment les incubateurs qui s'y trouvent, et bien nous aimerions promouvoir le transfert technologique vers la création de sociétés ou l'intégration des, euh, des futurs docteurs euh, dans le monde industriel. Les champs disciplinaires sont ceux de nos établissements, c'est-à-dire physique, mathématiques, sciences de l'information et de la communication, sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales.